Mais en vrai, regarde mes boutons séchés avec le fond de teint mais, Arrête, c'est dégueulasse. Ça m'éplie. Tu blanche ou quoi Mais c'est vrai que t'es plus blanche que d'habitude. Ça fait cheveux blancs, Le contraste Ça fait, fait cheveux blancs, cheveux blancs, cheveux blancs, cheveux blanc Ah blanche, hein. Oh. Hey Bonjour. Les traits sont Je vous retrouve aujourd'hui. Non. On... Ouais, c'est bon. <rire> On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Arrête de faire ça, de faire de faire <rire> comme vous l'aurez compris, comme vous l'aurez vu on se retrouve aujourd'hui avec Noah dans une nouvelle vidéo oui alors qu'est-ce que ce qui, qui, qui quest euh, quest Pff, voilà donc aujourd'hui les gars on va jouer au devine qu qu'est-ce que, que c'est que, que chante, chante. un nouveau concept qu'on a inventé après après quoi déjà après rien, après rien, après, <rire> rien. après une communication <rire> sur Snapchat, voilà. non mais c'est surtout que on s'est pas inventé, ça existe sûrement ah probablement oui. Voilà. Est-ce que tu viens de faire avec ta langue, c'était gênant. Je ne sais pas. On change pas les bonnes habitudes. Après le Jungle Speed Challenge, qui n'est pas un challenge. <rire> Et le quoi quest dans ma bouche. On vous laisse tout de suite avec les règles du jeu. En Présenté bref. par Charline. On va la parole, Charlotte. Désolée. On vous laisse tout de suite avec les règles du jeu. Présentée. Mais pas tes Je vais la niquer celle-là. recommence. Bref, on vous laisse tout de suite avec les règles du jeu. En Présenté. bref. <rire> Je bref, oui. bref. Présentée par Char. Les règles du jeu en bref. Alors le but, faire deviner à l'autre une chanson en la chantant uniquement en nanana. Une petite difficulté en plus. En même temps que l'on fait deviner la chanson à l'autre, on doit écouter du métal. Voilà c'était les règles du jeu en bref. Les plus Il, est casque, Il est le casque ou qu'il qu qu est qu'il oh oh oh, C'est mes amis, oh, Parce qu'il y a trop le reflet du de la lumière dedans. Tu veux me taper dessus C'est pas grave Il traîne à descendre parce qu'en fait tu vois le, le rebord comme ça, là il y a mes fesses comme ça On s'en bat les couilles On est vraiment des brêles quand même hein. Oui. pas grave C'est pas Ok Et le pied recule un peu Mais attends, je peux pas, il y a la poutre Aïe <rire> de sa mère non non ça la la la la la la la la la la la la la la la ça la la ce la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la non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 Belle dans Moi je gueule comme ça dans ma chambre mon père il se lève il fait oh ta gueule nan pas mal de la musique Mais je retrouve pas l'air de la musique je vais choisir une autre là parce que je vais pas y arriver sinon Voilà non na Putain je connais que ça Attends Il y a trois notes dans sa musique, Qu est-ce que tu veux que je... Attends, Ah oui. I need you. I love you. I hate that. haïs notes dans haïs Tu voulais la tu te haïs Je Je Musicali, T'as musique Musicali musicali, musicali, musicali, musicali. est mort. Je couperai ça. Elle vient de spoiler She's a Walking Dead. Na na na na, you know I love you, Trop facile là. Ok, j'en ai une, mais je sais pas si tu vas connaître. D'accord, non je vais en faire une autre. Prête Ah elle m'aurait dit. Non non, non, non, non <rire> Jennifer, putain! Mais putain, mais je sais pas qui c'est moi cette gonze! Mais Jennifer! Mais Jennifer quoi? Mais celle qui fait au soleil! Ah, se faire un peu plus ah, au soleil! La seule chanson que j'écoutais d'elle c'était L'amour et moi ça fait deux! C'est la musique que j'écoutais quand j'avais une déception amoureuse! C'est celle qui vient de faire Je ne veux pas!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 moi je t'explique, mes euh musiques wow. c'est du dubstep et autres conneries. hein Ok d'accord, j'en ai. Eu. Oula. Ta, <rire> gueule. ta gueule, ta gueule. Non mais tais-toi, j'ai perdu l'air. Oh. Non mais t'es casse couille Attends. Et Yo. Oh T'arrêtes hein. Non mais arrête, sérieux deux secondes. J'ai perdu le truc. là bien. fait <rire> na Oh non c'est trop dur. Na na na na na na na Ok attends, je vais commencer en plein milieu du, du refrain parce que c'est. na <rire> na na na na na na. Nah, nah. <rire> Non, mais je te jure, je, je, je connais pas tes musiques. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, tu sais c'est pas les l'école qui nous a dicté les connes non Euh... La la la la. Voilà de fin, la boulette, boulette. Dans le sortez rap. les briquets, fait trop dark dans le tête C'est Diane Génération non dans... Non mais tu connais pas Je okay, connais okay. mais j'écoute Mais ah, Ça c'est pas, pas une musique de pépette hein. Diam's c'est pas une musique de pépette hein C'est Diane' ça Oui c'est Diane. Mais c'est pas de ma faute si je connais pas tes musiques Mais ça t'es obligé de connaître genre C'est obligé <sus> Attends, merde. Non, attends, je connais pas? tout que beginning les was uh, to show the shit I <smages> tu was cool. were my song, Mike Posner. Non. Quoi, quoi, <smages> <claps> <claps> <images> <images> <images> attends, attends, tu fais ça? Tu connais pas Laurie et Jennifer quoi? Franchement. Bon C'est bon le weekend. <images> ok j'en chante une autre. Vas-y. Here <images> Keir, euh, Alicia Keys, non, Alice dans C'est une autre pouf Alicia Kara, je crois que non, non, non, non, je cherche pas. Ah oui, putain, je la connais. OK, okay alors une que tu vas forcément connaître parce qu'on l'a chanté ensemble. Non, mais celle non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non je t'ai endormi Mon gars m'appelle Il me dit Shadow en boîte de nuit Ok c'est bon Je te le dis T'es prête Ouais elle m'a ready. dit Attends non In, no. Elle Il fait même les cœurs, que... You should go love yourself Yeah yeah yeah Yeah yeah yeah Yeah yeah Ouh <rire> Ouh Bon ok, alors je... Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh non mais c'est pas quand même. Alors je crois que je vais même faire pire que ça, alors sachez. Okay, je déteste ce chanteur, mais bon. Vas-y, le y Nanananana, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, pas je suis Moi sur ma j'en ai pleuré rien ma J'en ai une dernière. Non, non, nanana, nanana, non, nanana, c'est non, non, non, non, non, non, tu non, non, non, non, non, non, non, non, non, est on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous, on a bien rigolé. Oui, n'hésitez pas à en rejoindre comme d'habitude sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Instagram Snapchat. Snapchat. Euh, euh, pardon, à partir de combien de pouces bleus tu reviens euh, vu, que, vu que. Non, attends, parce que ça, ça fait genre on gratte des pouces bleus. Voilà, ouais, exactement. Donc, ça, on bien. va dire à partir de combien de commentaires Une commentaire Ouais, 30 commentaires. Allez, à 30 commentaires, Noah revient. On est bien. <rire> ok, et eh bah ben, écoutez, les gars, vous faites d'énormes bisous. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, voilà. Ciao, ciao Vous allez regarder le retour toute la vidéo, ça va pas le faire. Je vais regarder souvent aussi. On en tourne une autre ou pas On en tourne une autre ou pas <rire> <rire> bon. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut tourner Du genre, une idée genre sympa. T'as vu Abdoulaye. Abdullah. It's just me, myself and I Solo ride until I die yes. And yeah. Got me for life Got me for life yeah. <laughs> I did <don't laughs> oh a, a bisou <laughs> Even when the night is cold I got that